Toute cette semaine, j'ai mangé ce pain. C'est une découverte pour moi. Fait à base de blanc d'œuf, essentiellement. Pratiquement pas de lucide. J'ai mangé ça tous les jours. Cette semaine, j'ai décidé de faire le protein sparing modified fast. Ça c'est en anglais. En français, je sais pas trop comment on traduit ça, mais euh, je pense c'est l'équivalent du régime du camp J'en sais pas trop, trop, c'est quoi le régime du quin, mais quand j'ai tapé sur le Google, euh, j'ai vu que c'était l'équivalent. Donc, euh, dans ce programme, on euh, diminue les glucides toujours. On mange un peu plus de protéines et on ne mange pas trop, on ne consomme pas trop de gras. Euh, donc ici, j'ai découvert un pain. Oui, la texture est vraiment bien. Ça, c'est un pain zéro glucide. Pain zéro glucide. Aujourd'hui, je suis au bureau et j'ai le goût de, de manger le hot dog. Je ne mange pas souvent ça. <rire> Mais aujourd'hui, j'ai dit, OK, je vais manger ça avec un oeuf et mon pain. Juste euh, deux fraises et ça, c'est des condiments. J'ai mon ketchup sans sucre ici. Et ici, j'ai le euh, euh, Et j'ai ma petite boisson sans sucre aussi. Boisson évidente, mon oeuf. Et le pain que j'ai fait, un jour, je pourrais faire... Euh, on va faire la démo mais il y a des vidéos sur ça sur youtube, vous pouvez trouver. donc c'est ça que j'ai fait, je vais garder ici donc une tranche c'est environ 30 calories et il n'y a pas de glucides. donc avec ça on peut manger du pain chaque jour sans avoir des craintes. c'est très doux, c'est fait essentiellement avec du blanc d'eau donc ça fait avec du blanc d'eau et la protéine deux blancs d'œuf donc c'est comme on dit zéro calor à zéro glucide donc c'est ça aujourd'hui ce que je vais avoir au bureau c'est une journée remplie vraiment remplie je rentre tard par rapport à mes prévisions mais c'est ça quand je vais au bureau c'est chaque fois ça a son histoire <rire> nachos ce soir nachos moi j'ai tacos salade ça veut la laitue et les autres ont mmh. des nachos Avec la une salade à côté <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> yummy très excité de mon lunch aujourd'hui fait un kitu bt, ça c'est mon pain euh, sans carbs, sans glucides. J'ai mis la salade, le restant un peu de salade, restant de salade d'hier, un peu de tomate, du bacon. C'est ça, j'avais aussi un restant de ceinture et je me suis encore fait une tranche avec du beurre d'arachide. J'ai le goût de manger ça. Et je suis sans crainte parce que une tranche de ce pain, c'est 30 calories. Donc les trois tranches, je ne suis même pas à 100 calories. <rire> Ça, c'est une belle découverte. Et j'ai mon petit smoothie avec une fraise et demi, je pense. Une, une, deux fraises. Une ou deux fraises. Environ deux, oui. deux. Et voilà. Yamaha. c'est la viande émincée au brocoli avec du riz chou-fleur. Les autres, ils ont eu du riz normal, donc euh, voilà c'était super. Après, euh, je me suis fait une marche. Euh, J'ai le goût de faire la marche mais c'est pas toujours évident avec mon pied <rire> donc mais parfois je me force donc euh, je sors souvent le soir et je fais une petite marche j'ai différents parcours, différents trajets et je m'amuse aussi à regarder parfois les petits jardins que les gens font comme ici tout à fait joli c'est très très joli je n'ai pas euh, l'énergie ni le temps de le faire mais j'aime voir pour les autres <rire> 10 000 pas aujourd'hui yeah! c'est mes oeufs 5 avec du bacon et mon pain magique <rire> et du smoothie c'est une journée changer de travail donc je mange vite vite vite parce que je vais reprendre donc c'est ça pour le premier repas aujourd'hui c'est la lasagne mais moi je mange pas la lasagne et j'ai pas voulu faire une lasagne keto ou quoi je vais simplement manger de la viande avec du wrap <rire> l'avocat, tout simple. Donc, mmh. ici, dans ce wrap, il y a de la viande. C'est assez carnivore, ce que je mange aujourd'hui. Et le wrap en question, c'est ça. C'est le wrap aux, aux œufs. C'est juste 30 calories. Et c'est fait avec des blancs d'œufs. voyez, il y a 0 g de glycine Donc, euh, c'est une autre option. J'ai acheté ça au Costco. Donc, c'est ça que je mange aujourd'hui vendredi un de mes favoris ce sont les crêpes avec un petit peu de fruits et j'ai mon reste de viande d'hier, n'ai pas pu terminer ça c'est du bacon mon mari a fait et il n'a pas terminé donc j'ai un petit peu des restes et c'est juste ces crêpes que j'ai fait miami Après-midi, on va une petite sortie. Je vais voir ce qu'on va manger là-bas. Si on va rester keto-friendly ou pas. Des salades. Parce qu'on a dans, dans le jardin, on a tout ce qu'on veut, donc je, je, me le mm. je me suis fait un ami. Ça m'a donné le goût d'adopter un chien. Mm. <rire> là, les folles ne mange pas beaucoup. De... Et ils sont plus à checker. Et bien hier, ça n'a pas du tout été keto. Comme vous avez pu le voir, il y avait des bonnes choses, mais qui n'étaient pas keto. Il y avait certaines choses quand même qui étaient keto. Donc, si je voulais manger strict keto, je n'allais pas manger par exemple du pain. J'allais juste manger l'avocat euh, guacamole. J'allais juste manger de la viande sans, sans riz, sans accompagnement. J'allais juste manger oui, le poisson sans accompagnement du tout. Mais j'ai choisi quand même de manger un petit peu de tout, de ne pas faire euh, de ne pas faire l'intéressante. <rire> j'ai quand même mangé de tout ce qu'on m'a proposé. Et, mais depuis ce matin, je suis allée au sel plusieurs fois. Le vent qui tourne. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est autre chose. Donc euh, en tout cas. Si c'est pour sortir tout ça c'est tant mieux <rire> donc c'est à ça que ma semaine a ressemblé euh, demain on va commencer une semaine et puis on va essayer d'être un peu plus focus et l'aventure la, se poursuit c'est pas une soirée, d'une journée mais c'est vraiment de comment est ce qu'on s'alimente jour après jour les fois santé qu'on fait et si de temps en temps on sort de là ben, on ne va pas faire tout un drame, on va juste se reprendre et continuer. Donc c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager à une personne si ça peut aider. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt, bye bye.